Les... Il, y a des avions qui il y a un char qui est là les, les... les... les mecs, hein. il y a un char qui est là Les filles J'ai oui. pas d'idées sur les avions Il y a un avion au-dessus euh, de nous hein, les gars En face de moi Il y, a... Il y, a un, il y en a un qui est en face de moi et l'autre qui est à ma droite C'est qui qui est tout en haut Le P8 c'est à nous hein Ouais On, On est dévisé sur celui de la gauche là Un critique euh... déjà Il y a un, y a un avion a... en... Je suis en train de descendre sur lui En 284 il y a un avion ah, Attends, bah, un kill, hein. Char détruit. J'ai paniqué oh vous. A... C'est oh, un cul il m'a fait mal. Tu avais deux a priori. C'est le câble, <rire> câble. câble j'ai pas pu me barrer. On a fait la carcasse, ça fait de la manger. <rire> ah putain.